dû me limiter euh, à de nombreuses reprises à trouver des, des jobs où euh, ils ne demandaient que le français mm. et non pas du coup l'anglais, le, le, le etc. Ben parce que tout simplement, ben, je ne voulais pas le parler. Et voilà, euh, je veux dire, ne connaissant pas par cœur et, et ayant cette, euh, cette optique du « il faut être parfait pour le faire », je mm. ne le faisais pas et donc, voilà, je me restreignais à le faire et j'avais une peur bleue de devoir le faire. Et si quelqu'un me parlait en anglais, même si j'arrivais potentiellement à le comprendre, je faisais mais un blocage total. Mais quand je dis total, c'est... Eh bien, bonjour Nicolas, je suis ravie de t'accueillir dans cette vidéo. Merci, un énorme merci de prendre ce temps euh, pour partager... Euh... Ton parcours avec avec moi et avec enfin avec l'ensemble de la communauté et avec moi parce que je crois que tu vas nous partager des petites pépites sur euh, ben, sur ton parcours avec l'anglais euh, comment tu vas nous partager comment tu as débloqué comment te, tu oses parler maintenant etc mmh. euh, donc voilà donc je te laisse à la parole maintenant est-ce que tu peux nous dire qui es-tu euh, et quel est ton parcours avec l'anglais qu'est ce que tu as déjà testé qu'est ce que tu avais déjà testé avant alors, euh, bah, comme tu l'as dit, donc, je m'appelle Nicolas, donc jusque-là, ce n'est plus un secret. Euh, donc, mon parcours avec l'anglais était ben, en fait, tout simplement limité à l'anglais académique que l'on apprend euh, au collège, lycée, etc. Euh, et euh, après, je vais, je vais dire que je ne l'ai plus trop utilisé. Et euh, je veux dire que je ne l'ai plus trop utilisé parce que déjà, à l'école, je n'avais pas beaucoup aimé euh, l'anglais. Euh, voilà, donc ça m'avait ça posé d'énormes problèmes. Intéressant. <rire> lors voilà, des, des, des, des contrôles, des examens, etc., j'arrivais à m'en sortir parce que j'ai une très très bonne mémoire pour faire du par et donc euh, je lisais le bouquin tch, tch, tch, tch, hop, et après ben, je, je faisais l'examen, je faisais très beau point et une demi-heure après je ne connaissais plus rien. Ah oui. Ou le lendemain. <rire> hein. Donc euh, ma mémoire me sauvait pour les examens, mais pour le reste, c'était pas top. Euh, donc euh, voilà. Euh... Et du coup, à l'oral, tu te sentais comment Est-ce que tu... vous parliez au moins à l'école à l'oral, je détestais ça. Euh, il faut savoir que euh, j'ai eu euh, une éducation un petit peu où euh, on, on m'avait appris, euh, si tu ne sais pas bien le faire, tu ne fais pas. Tu wow. le fais seulement si tu, euh, si tu connais par cœur les choses. Si tu es vraiment bon, là tu peux. Sinon, on va se moquer de toi, etc. Blah, blah, blah. Donc vraiment une vision, tu dois être parfait. Waouh, c'est d'une violence ah, c est, c est... Ouais, <rire> Je veux dire, c'est un peu une, une éducation à l'ancienne que j'avais eue, et donc, ben oui, euh, du coup, c'était un peu ancré en moi. Euh, et donc, ça m'a posé effectivement pas mal de problèmes par après, euh, dans le monde du travail, etc. J'ai dû me limiter euh, à de nombreuses reprises à trouver des, des jobs où euh, ils ne demandaient que le français. Mm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 Si j'arrive à comprendre les, les phrases, alors je répondais en français à la personne. Ce qui, si c'est un interlocuteur anglophone, pouvait poser quelques problèmes aussi. Mmh, wow. Ouais, effectivement. Donc du coup, tu te restreignais, euh, même dans ta vie professionnelle, tu avais sans doute envie d'avoir un, un autre métier, mais euh, à cause de l'anglais, tu ne te permettais pas, quoi. Ben, un autre métier peut-être pas parce que j'ai eu comme la chance de pouvoir exercer le métier que je voulais. Maintenant, euh, d'un point de vue euh, choix euh, du boulot, j'ai été ben, limité du coup par le, le nombre d'opportunités sur lesquelles je pouvais rebondir. Quoi. Mmh. Il faut savoir que dans, dans mon métier, donc quand je travaille dans l'informatique. Euh, l'informatique La, et l'anglais, bah, c'est un petit peu nécessaire. Alors, en dehors des documentations techniques que j'arrivais à comprendre, et donc je mettais que je pouvais lire les documentations techniques, euh, dès qu'on me demandait de le parler, bah, c'était fichu. Et donc, ça m'a plusieurs fois coupé euh, l'herbe sous le pied lors, euh, lors d'entretiens d'embauche, voilà. Hmm. Je vois, ça me parle bien. Et du coup, ça a été quoi le, le déclic euh, Qu'est-ce qui t'a fait euh, rejoindre le marathon anglais alors, qu'est-ce qui m'a fait rejoindre le marathon d'anglais tout simplement, euh, j'ai voulu apporter aussi une, euh, un renouveau, en fait, tout simplement dans mon, dans mon parcours, dans, dans mon parcours professionnel. Donc, il faut savoir que je travaillais dans la consultance informatique euh, et euh, j'ai voulu arriver à un poste plus euh, managérial, donc de manager, manager qui évidemment de pouvoir aussi pouvoir parler anglais, avoir potentiellement des contacts avec des fournisseurs, des clients internationaux, etc. Donc ici, en l'occurrence, maintenant, je suis dans une société qui travaille à l'international, mondial. Et je ne savais pas encore que j'allais arriver si vite et j'expliquerai l'anecdote juste après. Alors, j'avais bien essayé les applications duolingo et compagnie et j'y pense. C'est chouette comme application, mais, mais voilà, je veux dire, malgré que je finissais les, les niveaux avec la petite musique, ta ta ta ta, vous avez, voilà, ça y est, vous connaissez, ben en fait, pas tellement. Euh, C'est vrai que du coup, j'ai recherché plusieurs types de cours en anglais, etc. Euh, et je suis tombé un peu par hasard sur le... le le, le, le MDL donc, euh, et euh, ben, je me suis dit ben, pourquoi pas, donc j'en ai un peu parlé avec euh, ma compagne etc et euh, ben, on s'est dit ok, ben, on, on va partir là-dessus euh, j'avais vu euh, ben, du coup la vidéo explicative que tu avais expliqué euh, donc le, le, le concept du, euh, du MDL avec les cinq piliers etc donc, et euh, j'avais trouvé ça très intéressant et euh, ben, du coup j'ai vraiment voulu tenter l'expérience euh, je suis donc arrivé ben, au Marathon des Langues. Et qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui du coup Alors, qu'est-ce que ça a changé ben, Je vais dire, déjà dans un premier temps, je ne sais pas, donc je suis arrivé au, au Marathon des Langues et euh, on était juste arrivé, juste, juste arrivé fin août, le, le 30 août. Et euh, le, deux jours après, il y avait le, le, le, le fameux défi du mois, la, la semaine des, des défis. Et euh, je crois que le troisième jour, bah, j'ai essayé le défi en me disant, beaucoup de cocoutes, allez, pourquoi pas? Je vais faire comme, euh, comme les autres, mais qu'il faisaient beaucoup mieux que moi. Et était un peu plus c'était là déjà depuis plus longtemps. Tu l'as fait, fait, parfait. Voilà. Je me souviens que tu t'es lancé dès les premiers jours, on s'est dit, waouh, Nicolas, il va envoyer du lourd. <rire> c'est ce qui s'est passé. Ben, j'ai fait ça, mais en fait, j'avais tout préparé, j'avais fait une feuille et ben, j'essaie de la lire. Donc. Euh... Voilà, euh, donc j'avais recherché euh, euh, tout simplement bah, pour essayer de, de, de parler en me disant « bon, bah, ok, on, on va essayer de toute manière… Euh, » On expliquait bien que dans le marathon d'élan que les, les, les personnes n'étaient pas là pour se moquer et loin de là. Et j'avais déjà été euh, à la première, tout, tout, toute première euh, euh, session de coaching avec, euh, avec Zoé. Et donc, j'avais juste eu cette toute première session de coaching. Et donc, j'avais vu effectivement qu'il y avait des personnes mais qui étaient déjà nettement plus avancés, et d'autres qui étaient nettement moins avancés, qui étaient peut-être arrivés un mois avant moi. On voyait qu'elles étaient plus loin que moi, mais qui, voilà, il y avait une différence, mais il y avait une, une, bonne, une bonne entente entre tout le monde. Il n'y avait pas de moquerie, etc. Et euh, je pense que ce climat a directement euh, apporté de la confiance. Et c'est vrai que comme ça, ben, je me suis lancé en me disant ben, finalement, ils le font, ils font aussi des erreurs, ben, je vais aussi le faire et euh, ben, je ferai des erreurs voilà et euh, bah Après, on en parlera peut-être avec Zoé, c'est ce qu'on a fait. Et Zoé m'a dit, ah, voilà, c'était très bien. Peut-être que tu pourrais faire peut-être ceci, comme ça. Donc, vraiment, une, une approche très positive. Il y avait aucun... Ce n'était pas un reproche, c'était plutôt vraiment de l'apport positif. Et c'est, euh, je pense, ce qui, ce qui aide euh, vraiment euh, dans le marathon des langues, c'est ce, ce suivi, cet écolage finalement. Alors oui... Évidemment, il y a évidemment, une partie personnelle qu'il qu faut ben, apporter. Euh, voilà, on a beau dire qu'on met les, les, les outils en main, euh, si on ne travaille pas un peu de notre côté avec ben, les fiches techniques, pédagogiques, etc., ben, on n'arrive à rien. Euh, ou en tout cas, pas, pas de résultats rapides euh, tels qu'on qu pourrait le souhaiter. C'est vrai que je, je disais tout à l'heure euh, qu'on allait en parler un petit peu, euh, que j'avais eu un parcours un petit peu atypique. J'ai commencé à rechercher, mais vraiment de manière passive, euh, un nouveau job. Et finalement, cette opportunité ici est arrivée. Euh, et donc, je n'étais qu'à trois mois et demi de, de coaching. J'étais donc à mon entretien, premier entretien, puis le deuxième entretien est arrivé. Et là, on m'a dit, bah, écoute, c'est très simple. Euh, ici, on est dans une boîte internationale, donc il va, il va falloir parler anglais. Au bout de trois mois de marathon ouais. anglais, c'est ça oui, oui, voilà. Au bout de trois ouais. mois de marathon anglais, on me dit qu'il va falloir parler anglais. En fait, c'est très simple. Ici, on va avoir une réunion. Bah, tu seras avec nous, mais on va avoir une réunion, on va faire un vidéo call et on va te présenter au, au, aux États-Unis. <rire> Rien ah, que ça. <rire> voilà. Et donc, là, j'ai senti les gouttes grosses comme mon pouce euh, qui sont arrivées. Et puis, bah, je me suis dit… Bah, de toute manière, si je veux le boulot, ben, il va bien falloir que je dise bonjour, etc., et qu'on voilà, qu se présente un petit peu. Et euh, je veux dire, même au niveau des États-Unis, euh, les personnes ont été euh, très, très bienveillantes, euh, vraiment bienveillantes, euh, parce qu'elles ont dit finalement… Bah, ok, euh, voilà, je, je ne parle pas parfaitement anglais, loin de là, mais voilà, j'étais compréhensible, euh, ils savaient me comprendre et euh, ils m'ont même rassuré en me disant Écoute, c'est très bien, nous on te comprend, tu parles beaucoup mieux l'anglais que nous le français. C'est pour ça que c'est aussi difficile pour nous euh, de, ben, de. Tu l'as très, très bien dit au début, de, de vouloir faire les choses parfaitement et c'est ça qui nous empêche d'oser, c'est ce que j'aime dans ton parcours et ce que tu partages, c'est que. Euh, ben, tu as eu l'opportunité, ça t'a fait peur au bout des trois mois, mais tu l'as fait. Et juste le fait de dire, de décharger émotionnellement en disant « Bon, ben, écoutez, ça sera pas parfait, je le fais. » Et ben, les gens te disent « Mais non, mais en fait, c'est très bien. » Et en fait, on se met, on, souvent, on se met la pression tout seul. Et, et c'est ça qui est génial dans ce que tu partages, même si tu t'as pas exploité à, à 100% le programme, ça t'a levé ce blocage que tu as. Et c'est ça le plus important, c'est que maintenant, tu oses le faire. Tout à fait, tout à fait. Et toi, tu te sens comment aujourd'hui, du coup ben, Moi, je veux dire, franchement, euh, ben, je me sens bien, évidemment. Ben, D'un, ça m'a débloqué plein de choses, etc. Et donc, ben, forcément, ça ne peut qu'apporter qu du positif. Euh, D'un autre, autre point de vue, je veux dire, maintenant, globalement, dans la voiture, je n'écoute euh, plus que des podcasts en anglais ou le… le, le, le le journal en anglais, le CNN, BBC, etc. Si je ne capte pas, je mets des podcasts via le, via le téléphone. Donc, euh, j'essaie vraiment d'entretenir l'anglais comme ça et apprendre des, des, des, des, petits, des petits tips comme ça tous les jours. Donc, euh, c'est chouette. Et il euh, ben, y a encore un autre point, et à mon avis, c'est ça aussi que, que, que Pascal avait bien aimé quand j'en avais discuté. Donc, euh, il faut savoir que... Euh, J'aurais pu avoir l'anglais en étant enfant sans qu'on ne l'a jamais appris. Mmh. C'est un peu dommage. Et donc, euh, c'est un petit peu ma volonté aussi. C'est que le jour où j'aurai des enfants, et qui je l'espère sont bientôt là, euh, j'aimerais bien pouvoir leur inculquer l'anglais. Et donc, euh, c'est un double défi pour moi. Donc, il y avait à la fois le, dé le défi professionnel, mais aussi le défi personnel de pouvoir apporter euh, l'anglais euh, à mes futurs enfants. Et donc, euh, mmh. voilà, j'aimerais vraiment apporter euh, ce point-là, même s'il n'est pas parfait. C'est ça, et puis en plus, tu auras la, la méthode à leur enseigner. C'est que tu pourras euh, <rire> ne pas les faire subir euh, le système comme euh, toi tu l'as appris ou comme euh, on l'a tous appris. Et, le euh... Bon. Oui, le livre, et bim, fais tes cours pendant une heure, t'apprends tout par cœur et tu recraches tout, mais non, quoi. <rire> donc, euh, ouais, c'est super ce que tu partages, c'est souvent, euh, souvent ça. On vient pour la raison professionnelle, donc euh, il faut faire de l'anglais pour euh, le travail, etc. Mais quand on gratte un peu, la chose en fait la plus importante, c'est la raison émotionnelle, et souvent les enfants en font partie. Et, euh, et, et je me souviens, on a plusieurs élèves dans le marathon anglais, je ne pense pas que tu les aies croisés, mais... Euh, il y avait Jamila, par exemple, qui faisait les « English breakfasts », donc tous les dimanches matins, c'était les, les petits déjeuners euh, en, en anglais, ouais. et le fait d'intégrer en mode jeu au quotidien, bien, ça faisait vraiment une différence. et les enfants euh, voyaient l'anglais comme du jeu et plus comme une contrainte, comme une matière de l'école, quoi. Donc, euh, hyper intéressant. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais euh, de, que tu, euh, tu disais que tu écoutais des podcasts dans la voiture euh, en anglais. Donc, c'est devenu une vraie habitude. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta routine anglais Qu'est-ce que tu mets en place au quotidien pour, que, euh, bah, pour, pour améliorer, pour pratiquer euh, ton anglais Je vais dire, euh, au départ, ben, je, je travaillais un peu euh, mes fiches, etc. Donc, un peu tous les jours, etc. Euh, je lisais, j'avais acheté tout, toute la suite de livres... Euh, j'avais posté ça, ça, ça, ça sur le site Marathon des Langues. J'ai un peu sur le, site. Oui, euh, mais ah, à 6000. Et il y avait deux... non non, il y avait les autres là, des, des, des livres qui au début sont beaucoup en français avec quelques lignes en, en anglais et à la fin c'est plus que de l'anglais. Et j'avais acheté tout le paquet. Euh, J'ai tout lu, etc. Et donc euh, je m'étais bien amusé. Et il y en avait vraiment de niveau euh, A1 jusqu'à B2. Donc euh... oui, c'est les collections à Cambridge. J'essayais d'en attraper un pour vous le montrer, mais je ah, c'est il est là, hop, j'en profite. Il est juste là, c'est les collections de Cambridge. Est-ce qu'on voit ouais. Oui. Là, on voit tous les niveaux. Oui, c'est ça. Et ça, effectivement, voilà. c'est super bien parce que tu as la version. Euh, tu prends selon ton niveau et ça évolue au fur et à mesure. Tu as de l'anglais, du français, donc c'est hyper bien fait. Voilà, ben c'est ça. Et euh, ben Justement, j'ai je, je, pas mal lu euh, ces choses-là. Après, je veux dire, bon, ben, avec le boulot qui est arrivé, ben, je veux dire, j'ai un peu abandonné le, le, le, le cycle que j'avais mis comme ça en place. Mais un autre, évidemment, vite arrivé. Ben, le fait d'être au travail, de devoir euh, avoir des réunions, je veux dire, déjà au moins deux fois semaine, ben, j'avais déjà au moins deux fois semaine de l'oral. Hum. Mmh. Euh, euh, plus ben, maintenant ici aussi des discussions par mail, par écrit euh, alors je, je le dis comme ça mais par écrit ce qui peut vachement aider et euh, tu l'as déjà dit dans, dans, dans, dans tes vidéos ben, c'est l'application DeepL ça aide, ça permet d'apprendre et c'est nettement mieux qu'un Google euh, Trad ou des choses comme ça mm. Donc, ça c'est mon outil phare euh, que, que j'utilise quand je ne sais plus un mot ou, ou quoi j'utilise quasiment de manière quotidienne je ne tape pas mes phrases dans pour attendre juste le... le, le la traduction, évidemment, mais c'est plutôt si je ne retrouve pas quelque chose, outil, euh, cet outil-là va, va, va, va aide vraiment. Quoi. Et donc, bah, voilà, je veux dire, en dehors de, des réunions euh, que j'avais comme ça, les mails euh, qui se font, un peu de lecture et surtout bah, les podcasts, les, les podcasts que j'ai réellement commencé il y a un mois. Euh, avant ça, ben, voilà, j'étais un peu trop pris, donc euh, voilà, j'essaie de, de, de globalement même, continuer à porter euh, le, le, le mouvement de l'anglais dans, dans, la dans la vie quotidienne, euh, de par le boulot ou sur les trajets de boulot, comme j'ai une, euh, une, heure, une heure et demie de route euh, pour aller au travail et pour le retour, ben, ça me laisse l'opportunité d'écouter euh, quelques podcasts. Mmh, génial. Ou eu un peu de journal et donc euh, essayer de, de comprendre aussi finalement les actualités mondiales. Ouais, c'est top. Je vois que tu vois, bien que tu dis que tu aies eu une routine plus light parce que euh, changement de travail, etc., euh, ben malgré tout tu as débloqué ton oral et tu as quand même réussi à appliquer les quatre piliers de l'anglais donc qui sont expression orale, écrite, compréhension orale et écrite avec les podcasts, les livres DeepL, l'outil pour traduire et donc récupérer des mots de vocabulaire au, travail, au travers du, du quotidien et d'utiliser en plus ton travail comme une opportunité d'apprentissage euh, donc ça, ça c'est top, c'est vraiment super ce que tu as fait euh, et euh, et qu'est-ce que je voulais te dire Et oui, et du coup, qu'est-ce qui toi euh, t'as le plus surpris dans le coaching marathon anglais Qu'est-ce qui était euh, différent de tout ce que tu aurais pu euh, expérimenter euh, auparavant bah, Clairement, la, la disponibilité, euh, la disponibilité des gens et le, le, le, le la, la, pédago la, la pédagogie positive. Franchement, c'est les choses. Euh, je veux dire, les fiches, etc. C'est un plus, mais euh, le, le, le L'ambiance globale du groupe à apporter, les, les Bubble Team, etc., avoir cette, cette présence des, des, des coachs, etc., c'est vraiment le, le plus. Ça, ça change de, des autres formations que l'on peut trouver. Donc, je veux dire, voilà, c'est quelque chose qui, qui est vraiment chouette. En plus de ça, je veux dire, il euh, y a aussi tout cet apport où on essaye de, de faire travailler aussi au niveau ben, du, du mental ou du corps, sur, sur ben, par les one week, etc. Il y a pas mal de choses. Euh... Mm, super, merci beaucoup. Et qu'est-ce que, pour la dernière question, ce serait quoi le conseil que tu donnerais, ton meilleur conseil à quelqu'un qui voudrait mettre en place une routine anglaise à Contacter le Marathon des langues. <rire> tout simplement. <rire> pour apprendre à bien faire sa... Ça, ça... Sa, sa routine d'anglais et le reste, parce que je pense que ben, pour, bien, pour bien mettre en place une, une bonne routine d'anglais, le mieux est d'arriver chez de bonnes personnes pour euh, apprendre à bien le faire <rire> super, et eh bien voilà ça sera le mot de la fin, en tout cas un grand merci Nicolas euh, pour ton témoignage merci d'avoir pris ce temps aussi. et ouais, euh, du coup tu peux être fier de toi parce que franchement nous partager euh, euh, ton parcours du euh, il faut être parfait, il ne faut pas parler, euh, euh, le blocage, la peur, etc. Et qu'aujourd'hui, en fait, ça fait partie de ton quotidien. Euh, franchement, bravo, c'est un beau, un beau déblocage. Euh, grand plaisir, grand plaisir. Et euh, Comme je l'expliquais à Pascal, de toute manière, euh, je pense que je reviendrai euh, peut-être sur euh, la, la suite du marathon, mais je vais attendre quelques mois, le temps que ça se calme au niveau boulot, etc., et que je puisse euh, en profiter. Et euh, voilà. Et, euh, je pense que. On s'amusera bien, comme ça je pourrais passer dans le, dans le niveau 2. C'est ça, le niveau supérieur pour développer voilà, la C'est ça. C <rire> Génial. Ça. Et ben, merci beaucoup en tout cas. Un grand plaisir.